Je vais présenter les livres de l'abonnement Medium Max à travers une frise chronologique, commençant en 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, à travers les yeux de Isabella, mêlée entre affaires de famille et donc la guerre en tant qu'enfant. On est plongé entre fantastique et le récit d'une enfant pendant la guerre. En gros, bah elle est liée à quelqu'un. Genre, euh, si ah, elle, elle, elle se fait, si lui fait, tu me promets de bien me tenir la main, s'il ne tient plus la main, hop, il meurt, tu vois. Toujours durant la Seconde Guerre mondiale, mais en 1943, aux États-Unis, une fille ne connaissant pas les malheurs de la guerre, mais fait, qui fait face à d'autres peurs tous les jours, c'est le livre La Combolou. Toujours aux États-Unis, mais à New York, Broadway Limited, en 1948, un jeune homme découvre New York, les femmes et l'art. Vivolé de 1976 à 1983, la dictature argentine. Des grands-mères cherchent leur bébé qui leur a été volé. Mario se demande s'il ne fait pas partie de cela. Et ensuite, un livre représentant notre présent, les étrangers. Il mélange une très belle écriture et l'histoire des migrants pour arriver à franchir les frontières. Pourquoi y a-t-il des inégalités entre les hommes et les femmes Je n'ai pas réussi à placer ce livre dans le temps, car il narre toute l'histoire de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Et Solidar Bravi montre que cette question traverse l'histoire. Pour finir, the end. the end. Et pour finir, The end. une BD magnifique de Zepp offrant un livre mêlant émotion et écoute de la nature contrastant avec son célèbre Titov. Ces livres sont donc une agréable redécouverte de l'histoire par les histoires.